J'ai entendu maintes histoires sur ton espèce sorceleur. Tu es... un mutant. Le fruit de la magie. Tu parcours le continent. On veut personne de ton agence ici. Tu traques les monstres. Pour de l'argent. Je croyais que tu aurais des crocs ou des cornes, que sais-je. Je les ai limés avec soin. <rire> Toi aussi, les gens disent que tu es un monstre. Pourquoi ne pas les tuer Cela ferait de moi le monstre que je suis à leurs yeux. Chacun de nos choix nous rapproche de notre destinée. Va, s'il est toujours vivant, il reste encore de l'espoir. Je suis à la recherche de Gérald de Rive. que les sorceleurs ne ressentent aucune émotion. En quoi crois-tu Le mal est le mal. Qu'il soit moindre. Suprême. Moyen. Ils se valent tous. ta destinée. Je ne peux pas la protéger. Si tu fais fi du destin... Gérald ...tragédie et chaos se déchaîneront alors... ...sur toute l'humanité, et ce, par ta faute. Je prends le risque.